J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de complexe. Je pense que c'est une vidéo qui est super super importante à faire parce qu'on est beaucoup beaucoup d'humains sur la planète et je pense qu'il n'y a pas une seule personne sur cette planète qui n'est pas complexée par quelque chose. Du coup je me suis dit que j'allais vous aider aujourd'hui en vous apportant mes conseils personnels qui ont pu m'aider moi à dépasser mes complexes et aussi des conseils que j'ai pu trouver un petit peu de partout sur internet et qui je pense sont plutôt pas mal. J'espère vraiment que cette vidéo va vous être utile et c'est parti Alors le premier conseil c'est de réaliser que personne n'est parfait. Je pense que c'est vraiment super important de se dire qu'en fait ben tout le monde est différent, tout le monde a des formes différentes mais personne n'est parfait, il n'y a pas de corps parfait, on n'a pas tous la même définition de la perfection et je pense que ça existe pas en fait parce que bah, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est parfait réfléchissez à ça, à quel moment on a défini ce qui est normal et à quel moment on a défini ce qui est parfait, c'est juste quelque chose sur lequel on se base au quotidien mais qui sont pas réels chacun est comme il est mais c'est ça qui fait la beauté mon prochain conseil c'est de réaliser qu'en fait vous n'êtes pas tout seul si par exemple vous êtes super complexé de votre cellulite, moi la première il faut bien vous dire qu'en fait il y a 80 des femmes qui ont de la cellulite. Je pense qu'à un moment donné il faut relativiser et se dire qu'en fait bah, c'est normal, vous n'êtes pas tout seul dans ce cas. Il n'y a pas besoin de complexer en se disant bah, je suis la seule à avoir ça, c'est super moche, machin machin. Non, clairement il y a 90% des femmes qui ont de la cellulite. Il faut bien réaliser qu'en fait vous n'êtes jamais tout seul, peu importe votre complexe ou votre caractéristique physique ou ce que vous ressentez, etc. Personnellement, je pense que les complexes, ça provient de la société dans laquelle on vit, et ça provient de l'avis des autres et le jugement que l'on reçoit. C'est mon avis, je sais pas du tout si ça vient de là ou quoi que ce soit, mais moi c'est ce que je ressens en fait, c'est que je me dis, mais en fait, de base, je suis pas complexée, c'est le fait que les gens bah, me critiquent, ou le regard que portent les gens sur moi qui me complexe. Par exemple, si personne en fait n'était là pour me juger ou voir ce que j'aime pas chez moi, bah je m'en foutrais en fait. Donc voilà, je pense que c'est super important de réaliser qu'en fait les complexes, ça provient pas de nous-mêmes. Je pense qu'à l'origine, personne n'était complexé. Mais à partir du moment où on a commencé à se juger, à se critiquer et à avoir un regard négatif sur les gens, que eh ben, les complexes ont commencé parce qu'on se dit, bah en fait, eux, ils vont pouvoir me juger sur mes points faibles et sur ce que bah, moi, j'aime pas. Et donc, ça devient des complexes en se disant, bah si moi, je n'aime pas et je ne vois que ça chez moi, ça va être pareil pour tout le monde. Moi, un de mes gros complexes, c'est d'avoir des boutons de fièvre. J'en ai <rire> super souvent parce que c'est à cause de l'anxiété du stress et c'est de... enfin, un... dur, je peux pas les contrôler. quoi Et c'est un de mes gros complexes parce que les gens ne voient que ça. L'autre jour, je me suis pris une remarque dans ma classe me disant « Ah, t'as un gros truc sur ta lèvre. » ok et c'est là où ça fait mal et c'est là où on se dit bah en fait euh, ça nous complexe parce qu'on sait que les autres gens pourront le voir et que déjà si on aime pas ça chez nous et eh ben en plus ça fera encore plus mal de se recevoir des critiques dans la tête pour quelque chose qu'au final on contrôle pas vraiment, euh, je suis désolée, la forme de notre corps, ce qui apparaît comme bouton comme imperfection, la cellulite, tout ça certes on peut essayer de contrôler mais c'est pas non plus de notre faute quoi. Je pense qu'il faut bien se concentrer sur le fait que nous on serait pas autant complexés que si Personne n'était là pour juger. Une des plus belles réussites dans la vie, ce serait de pouvoir se détacher complètement du regard des autres et n'être pas complexé par des choses normales parce que les autres diront que c'est pas beau, etc. etc. Bon, bref, ça fait 5 minutes que je parle sur ça. C'est cool de pouvoir s'exprimer. Prochain conseil, du coup, c'est de s'écouter soi-même et pas les autres. Euh, J'en reviens à peu près au même point. Mais voilà, si vous, ça vous dérange pas. Il faut pas que ça commence à vous déranger parce que quelqu'un le fait ressortir, etc. Si vous aimez mettre des pulls assez moulants alors que vous avez des formes, bah n'essayez pas de les cacher en mettant des gros pull, etc. Parce qu'on est comme on est et je pense que c'est cool de s'assumer comme on est. Prochain conseil, c'est de parler de ses complexes à quelqu'un. L'air de rien, en parler à quelqu'un, ça fait qu'on s'assume et ça nous fait avancer dans la démarche de ne pas être complexé. Parce qu'en parler à quelqu'un, c'est s'ouvrir. Donc il faut le faire à quelqu'un de confiance parce que c'est super dur de se dire, bah en fait, cette personne, maintenant que je vais lui dire, elle pourra avoir que ça c'est pas le cas, si vous vous ouvrez à quelqu'un de confiance et qui vous savez qu'il ne va pas vous juger, ouvrez-vous et je vous promets que ça fait vraiment du bien de parler de ces complexes à quelqu'un qui les comprend ou à quelqu'un qui, qui a vraiment quelque chose à faire de vous et qui, qui va pas vous empirer la situation et qui va vraiment vous faire prendre confiance en vous et ça va totalement vous faire décomplexer. Prochain conseil c'est de bien choisir son entourage, je vous dis pas de choisir votre famille parce que ça c'est pas possible et malheureusement des fois dans une famille ben le jugement il est beaucoup plus présent au sein de la famille que dans nos groupes d'amis etc mais si vous pouvez choisir vos amis surtout prenez des personnes euh, qui sont pas négatives qui ne vont pas vous juger ou vous rabaisser alors je vous dis pas de prendre des amis qui seront menteurs et qui ne vont pas être honnêtes avec vous si par exemple bah, cette couleur ça vous va pas bah ils vous le diront mais c'est pas pour autant que ça va vous rabaisser ils vont essayer de vous tirer vers le haut justement et c'est ça qui est important quand on choisit ses amis prochain et dernier conseil c'est d'avoir confiance en soi, ça c'est super dur à faire, et je pense que ça prend beaucoup beaucoup de temps avant de vraiment avoir confiance en soi, encore une fois c'est quelque chose qui est assez varié, c'est assez dur de l'expliquer, c'est assez dur, assez dur de préciser exactement ce que c'est, mais je pense que c'est important de se dire que voilà on a tous un corps et que bah, il faut s'accepter comme on est mais avoir confiance en soi quand on est complexé c'est important pour être décomplexé justement donc voilà j'espère vraiment que cette vidéo vous a été utile j'ai vraiment utilisé cette vidéo pour pouvoir m'exprimer sur des choses que je dont j'ai besoin de m'exprimer en fait donc j'espère quand même que ça aurait pu vous être utile si c'est le cas n'hésitez pas à venir me suivre sur instagram et à vous abonner sur ce je vous embrasse très très fort et je vous dis à dans une prochaine vidéo